Éclatement de l'euro en 2022 ou super austérité Mélenchon, bouc émissaire. Avant-hier, 15 juin, la Banque Centrale Européenne et les gouverneurs des Banques Centrales Nationales de la zone euro se sont réunis dans l'urgence, hors du calendrier normal. L'ordre du jour de cette réunion comment empêcher l'éclatement de la zone euro, une semaine seulement après l'annonce par la Banque Centrale Européenne de son programme de lutte contre l'inflation en Union Européenne Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver. J'espère que vous gardez au soir moral face à la crise économique et financière qui entre dans une nouvelle phase d'aggravation. Aujourd'hui, il va être question de la menace d'explosion de l'euro à la suite des décisions prises la semaine dernière par la BCE pour tenter de freiner l'inflation et aussi des conséquences sur nos vies de tous les jours. Et vous verrez qu'elles ne sont pas minces. Deux informations avant de commencer. La première, mes articles quotidiens demeurent en suspens. Je suis vraiment désolé et j'en suis, je suis très frustré. Je reste en effet sans vraie connexion Internet pendant encore une bonne semaine. Entre autres conséquences désagréables, je ne peux pas accéder à la plateforme d'envoi de mes emailings. Je peux certes travailler sur les articles, les préparer, mais je ne peux pas vous les envoyer. Deuxième information, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'annonce, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La centrale européenne avait annoncé il y a une semaine, c'est-à-dire le 9 juin en l'occurrence, un relèvement des taux d'intérêt de 25 points de base dès le mois de juillet et 50 points de base pour septembre. Cela a ajouté à la fin des rachats d'actifs, de même que le terme point de base, le terme rachat d'actifs, est un terme qui fait partie du jargon économique, je vais vous l'expliciter dans, dans deux secondes. Donc cela a ajouté à la fin des, des rachats d'actifs, en l'occurrence ça veut dire la planche à billets, qui a aussi été annoncé la semaine dernière, c'est une révolution financière dont l'explosion de l'euro est l'une des deux issues. Nous allons voir ça de plus près dans cette vidéo, et nous allons voir également quelle est l'autre issue possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de base Eh bien, un point de base, en matière de, de mesure de taux d'intérêt, c'est un centième de pourcent, pour parler comme tout le monde. Par exemple, si vous avez un taux d'intérêt qui fait 1%, une augmentation de 25 points de base veut dire qu'après ça, le taux fera... 1,25%. Alors pourquoi on parle des mesures aussi fines ben C'est tout simplement qu'en matière de taux d'intérêt, on est toujours sur des petits chiffres, puisque des taux normaux, c'est autour, mettons, de 2, 3%. Bon, On voit bien qu'on n'est pas sur des chiffres du genre 20, 30, 40%. Ce qui arrive, à ce, à ce moment, on appelle ça de l'hyperinflation, donc c'est exceptionnel. Et les mesures des variations euh, se font, enfin, les variations se font sur des fractions de pourcents, d'où le la création de ce qu'on appelle les points de base, le concept des points de base. En ce qui concerne le rachat d'actifs, je vous l'ai dit, ça veut dire tout simplement la planche à billets. j'ai déjà parlé du système dans, dans beaucoup d'autres vidéos, dans des articles. Euh, le rachat d'actifs, ça consiste tout simplement par la banque centrale à racheter des obligations, voire, voire des actions aux acteurs qui les détiennent, notamment à racheter des obligations aux banques, qui ont elles-mêmes financé les États ou les entreprises, dans l'occurrence, c'est surtout les États qui, qui nous intéressent. Euh, donc les banques ont financé les entreprises, les entreprises et les États en achetant leurs obligations, et eh bien, les banques centrales rachètent les obligations détenues par les banques de façon à redonner de la liquidité aux banques, et ce sont elles-mêmes, banques centrales, qui deviennent donc directement créancières des États ou des entreprises qui ont émis ont émis ces, euh, ces titres. Alors quand on parle de rachat d'actifs, eh c'est ce système qui aboutit donc pour la Banque Centrale à fabriquer de la monnaie et donc à la remettre en circulation via les, les, les banques qui bénéficient de, de ce rachat. On voit que c'est quelque chose qui revient finalement à la bonne, à la bonne vieille planche à euh, d'une manière un petit peu plus sophistiquée, puisque au niveau du bilan de la Banque Centrale, il y a en face de la création de monnaie nouvelles, il y a quand même un actif qui est les, enfin qui est, ou qui sont les, les titres, donc actions et obligations qu'elles qu détiennent. Bon, j'espère que cette explication un peu rapide et claire. Bien sûr, si vous vouliez plus de précisions, vous pouvez me poser des questions, soit en commentaire, soit directement en écrivant sur ma boîte mail. Alors, l'objectif de la Banque Centrale Européenne est la lutte contre l'inflation dans l'Union Européenne. C'est l'objectif annoncé, c'est parfaitement, parfaitement vrai. Mais en même temps, ces mesures menacent l'euro de disparition. Le problème est en effet le même qu'en 2015, depuis au moins 2015, quand la Banque Centrale Européenne a lancé donc, les fameuses planches à billets, qu'on appelle les, quanti les quantitative easing, c'est-à-dire les rachats d'actifs dont je viens de vous parler. Donc avait lancé les planches à billets et également les taux zéro. Tout ça dans le but de sauver de la faillite les pays du sud de l'Europe, voire également la France. Même si la situation euh, en matière d'endettement de, global et d'évolution de la dette était à l'époque beaucoup moins sérieuse pour la France que pour ces pays-là, mais aujourd'hui la situation de la France se rapproche beaucoup plus de celle de ces fameux pays du sud, que de celle des pays du Nord comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche ou, la, ou la Finlande. Alors pourquoi le système a-t-il tenu jusqu'à présent, mais ne le peut plus, dans un prochain avenir, puisqu'en effet, c'est bien le problème que l'on vient de constater euh, avec euh, l'envolée subite des taux d'intérêt euh, suite à la décision, enfin, au train de décision prise par les, la Banque Centrale Européenne le 9 juin. Eh bien, c'est simple, depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis 2015, on est resté dans la même voie. Tant que la Banque centrale faisait tourner la planche alliée pour garder les taux à zéro, cet argent inépuisable tenait debout l'édifice des dettes, en l'occurrence les banques, et avec ça, au passage, les banques, et au final, tout le système financier de l'Union européenne. Et il faut insister là-dessus, parce qu'on n'en parle pas du tout, j'ai remarqué, dans toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce sujet ces jours-ci, je n'ai pas vu de commentaires, euh, y compris d'économistes euh, habituellement critiques, je n'ai pas vu de commentaires sur le devenir des banques. Il me semble clair que dans le contexte actuel, le contexte donc où on arrête les rachats d'actifs, donc on arrête d'injecter de l'argent, quand je dis on, c'est la banque centrale, hein, on arrête d'injecter de l'argent dans le système via les banques, en même temps on t'a on tarie euh, le financement permanent qui maintenait les banques à flots. On, on va voir ce que ça donne, mais je ne crois pas que ce soit très bon. Et depuis le 9 juin 2022, il a été décidé d'arrêter ce système, alors la crise, qui était sous-jacente sous depuis 7 ans, refait surface immédiatement. Comme en 2015 ou 2020, et entre, et entre aussi les, ces deux dates, les investisseurs ne croient pas, ou plutôt continuent, à ne pas croire qu'il soit possible de monter les taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne et en plus de cesser la planche à billets sans que sur les marchés de la dette ne s'envolent les taux des pays les plus endettés de l'Union Européenne. Alors, cette phrase a l'air un peu technique. Elle veut dire simplement qu'avec les décisions prises par la BCE le 9 juin, les taux auxquels la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et même la France empruntent pour leur dette publique vont exploser. La conséquence est que rapidement, ces pays ne pourront plus payer les intérêts de leurs dettes. Au terme du processus, ces États ne pourront même plus emprunter sur les marchés financiers, tant les investisseurs n'auront plus confiance dans leur capacité à rembourser leurs dettes. Et à ce stade, cela porte un nom qui est pas joli du tout, mais que tout le monde connaît, qui s'appelle la faillite. Je, je vous ai parlé depuis deux ou trois minutes de, de ces investisseurs qui ont vocation acheter les dettes d'État. Ces investisseurs, pour être précis, il s'agit de trois types d'agents économiques. Les particuliers, puisque les particuliers peuvent bien sûr acheter des dettes d'État ou des fractions de dettes d'État à travers différents fonds. Ce sont les banques, ça vous l'avez compris depuis un certain temps, et ce sont également les compagnies d'assurance. Bon, les banques et les compagnies d'assurance, on appelle ça les investisseurs, les investisseurs institutionnels, les autres, ce sont les particuliers. Vous voyez donc que ces investisseurs, c'est finalement, finalement tout le monde, et qu'en 2022, 7 ans après le début des quantitative easing, c'est-à-dire des planches à billets et des taux à zéro de manière artificielle, eh bien ces investisseurs n'ont toujours pas confiance dans la capacité du système de fonctionner autrement que par artifice. C'est la raison pour laquelle immédiatement, on peut dire, puisqu'en l'espace de quelques heures, de quelques jours, après les décisions annoncées par la Banque Centrale Européenne, les taux ont monté sur les obligations des États européens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour malgré ce résultat Eh bien, c'est tout simplement que les détenteurs de ces obligations ont commencé à les vendre en masse. Donc, précisément, on a vu en quelques jours, sur les marchés financiers, la dette d'État italienne à 10 ans se négocier à un taux supérieur à 4 celle de la France a un taux de plus de 2, il me semble qu'on était monté à 2,40. Et même celle de l'Allemagne se rapprochait de 2%. Pour rappel, important, il y a quelques mois, ces dettes se négociaient selon les pays entre 0 et 1%. C'est logique. Les investisseurs savent très bien que le vrai taux qui convient pour les dettes de pays aussi endettés n'est pas 0%. Ou 1% mais beaucoup plus et sans les artifices financiers de la banque centrale on en revient vite au vrai prix et c'est ce à quoi on assiste depuis une semaine nous venons d'analyser les mécanismes financiers qui font le lien entre les décisions de la BCE en date de ce funeste 9 juin 2022 et l'envolée des taux je ne développe pas dans cette vidéo l'accélération de la baisse de l'euro contre les grandes monnaies et la baisse des bourses européennes mais elles sont aussi influencées par les décisions du 9 juin. Cependant, il y a une question plus fondamentale qui est la suivante. Pourquoi la Banque Centrale Européenne décide-t-elle de ces mesures anti-inflation le 9 juin 2022, alors que l'inflation a ressurgit depuis plus d'un an et demi Et que, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de vous en parler, ça fait plusieurs mois que chez les Américains, la Banque Centrale, qu'on appelle la Fed, à commencer à prendre des mesures qui sont les mêmes que celles annoncées par la Banque centrale européenne sauf que elles ont commencé avant. Alors la réponse n'est donc pas technique, puisque si elle était purement technique, on aurait fait comme les Américains, on aurait on aurait commencé beaucoup plus tôt. Elle est donc politique. Et en l'occurrence, c'est la volonté des Allemands qui s'est imposée contre celle des pays surendettés qui préféraient bien sûr continuer la planche à billets que de rétablir, que de faire l'effort de rétablir leurs finances publiques. En effet, le rétablissement des finances publiques pour un pays comme la France, c'est une véritable cure d'austérité. Mais une cure d'austérité qui sera terrible. Les coupes massives dans les prestations sociales et les augmentations des impôts sont inévitables. C'est là que Mélenchon et le programme délirant de la MUPES. Moi je dis la Nupes, je ne sais pas s'il faut dire la Nupes, c'est la Nupes, moi je dis la Nupes. Peu aider Macron, Mélenchon, Premier ministre, bouc émissaire de la déroute économique et monétaire qui vient. La catastrophe sera apparemment la conséquence de l'application du programme de la Nupes. Elle sera d'ailleurs en partie vraie, parce que le programme de la Nupes est une arme de destruction massive des finances et de l'économie. Il accélérera la crise en France et l'effondrement de l'euro. Mais euh, même sans Mélenchon au pouvoir et avec un programme de la NUPES qui serait passé aux oubliettes, si la BCE ne revient pas en arrière rapidement et pour longtemps, l'année 2022 verra la crise et pour le coup peut-être finale de l'euro ou alors, c'est l'autre solution, l'austérité en France. En France et dans d'autres pays du Sud. Dans ce nouveau contexte, sans soutien financier de la BCE, la situation des banques peut devenir rapidement dangereuse. J'entends « dangereuse » pour leurs clients, notamment. Il faut prendre au sérieux le risque d'application du buy-in. Pour rappel, le buy-in, c'est la spolation de nos comptes bancaires en cas de, de banque qui se trouvait dans un processus de faillite. J'en parle d'ailleurs dans le rapport « son patrimoine » en 2022. Pour rappel, premier lien sous la vidéo. C'est la même chose pour les compagnies d'assurance-vie si la solvabilité de l'État se détériore à cause des taux trop élevés. Il ne faut jamais oublier que ces compagnies sont les plus gros créanciers de l'État. Je vous l'ai dit, elles font partie des grands investisseurs dans la dette d'État, comme le sont aussi souvent, sans le savoir, les assurés qui ont souscrit aux fonds euros. Parce que, pour rappel, les fonds euros, c'est essentiellement l'actif des compagnies d'assurance-vie, c'est-à-dire, c'est Là c'est les placements que font les compagnies d'assurance vie avec notre argent qu'on leur confie et ces placements consistent à hauteur selon les compagnies à 75, 80 ou 85% en dette d'État et principalement dettes de l'État français. Et ce n'est pas le seul danger qui pèse sur les fonds euros. La hausse des taux d'intérêt si elle continue dévalorisera trop les obligations déjà existantes. En parenthèse, cette dévalorisation est déjà en cours. Il y a de fait un crack obligataire rampant, mais cette situation peut s'aggraver avec la continuation de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est-à-dire l'aggravation de la baisse de la valeur des obligations d'État et donc la baisse de la valeur des portefeuilles des portefeuilles à base de fonds gros. C'est à ce moment-là que cela peut déclencher le blocage des fonds euros de manière autoritaire sous la sur la décision du ministère des Finances, comme cela est prévu par la loi Sapin 2. Je parle aussi de ça dans le fameux rapport sur la défense du patrimoine en 2022. Dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous pensez qu'avant la fin de cette année, nous serons confrontés à une grave crise de l'euro, faute que la BCE continue son soutien massif, et que les pays surendettés, dont le nôtre, seront soumis à une terrible purge financière. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de cette vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. À bientôt